Bonjour Daniel, et merci d'être présent avec nous sur le plateau aujourd'hui. Euh, vos supporters aimeraient en savoir davantage sur vous. Déjà, moi euh... j'ai grandi, j'étais sur les rails du RERA. Puis j'ai marché, j'ai marché, et... c'était la plus belle chose de ma vie parce que j'ai fini à Boissy. Excusez-moi ça. Je me reprends, mais oui, Enfin, vous voyez, quand on arrive, quand, quand la vie vous donne des citrons, eh ben on fait de la limonade. Moi j'ai envie de dire, la vie c'est de l'impro. Parce que quand t'arrives en retard, il faut que, bien que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu un vas excuse. lui dire ouais. Bah oui, une excuse, moi, Voilà. C est c est... Une... vous avez déjà, ouais, quand vous, vous, vous arrivez là au bureau bien. de journalisme là, forcément. Mm. Bah oui, Que la vie c'est de l'impro. Et euh, La saison précédente, euh, Créteil est passé euh, devant vous, comment vous avez remonté la pente euh, suite euh, à cette malheureuse défaite alors vous savez, remonter la pente, euh, c'est un bien grand mot parce que je suis pas à la fin de la montée quoi. Enfin, la pilule elle n'est pas passée, que Créteil nous passe devant comme ça, de deux points avant la fin du championnat, alors qu'on avait remonté l'avance de Maison-Alfort et leurs cinq points de départ, non franchement, c'est horrible, c'est horrible. Même comme ça, moi je me, prends, je me demande s'ils si, si ont pas un peu graissé des pattes, vous voyez. Ouais. Non ça c'est sûr, et franchement, franchement, la vie, la vie c'est une épreuve. Et c'est pas comment on prend la défaite ou la victoire. C'est comment on s'en relève, et comment on, on va de l'avant. Oui. Ah oui. Parce que là, le... il que... faut, faut bien se relever. Voilà, faut... oui. Parce pour que... briller. Et pour avancer. Pour, pour avancer, quoi. Voilà. Merci. D'accord.